Ma chaîne comme le pas possible Grâce à elle Je suis invincible Et aussi très productif Yeah. ma chaîne comme ma pas possible Grâce à elle Je suis invincible Ma Je suis un petit avatar qui te contrôle -ce Tu sais que j'ai galéré Tu sais que j'ai galéré Regarde oui, comment j'étais, maintenant Écoute ce sang Oui Écoute ce sang Cette musique Allez écoute Oh yeah J'aime ma machin comme pas possible Grâce à elle, je suis impossible Et aussi très productif Attends, la musique s'est arrêtée là Ben oui Mais la musique s'est arrêtée Abonnez-vous à nous. Notre